Problème numéro 4, donné aux Olympiades internationales de mathématiques à Hanoï, Vietnam, en 2007. Dans un triangle ABC, la bisectrice de l'angle BCA recoupe le cercle circonscrit en R. Elle coupe la médiatrice de BC en P et elle coupe la médiatrice de AC en Q. Le milieu de BC s'appelle K, le milieu de AC s'appelle L. Montrez que les triangles RPK et RQL ont la même R. Une petite figure avec Géogébra, donne bien sûr la conjecture que les deux R sont égales. Admirez les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 chiffres, 16 chiffres égaux pour les deux polygones, le polygone RQL et le polygone RPK. Bien sûr pour les mathématiciens, cette conjecture doit être prouvée. Voyons, voyons. Alors, il s'agit donc de prouver que l'air du triangle RPK serait égal à l'air du triangle RQL. RPK, RQL. Quelle formule pourrait-on utiliser il y en a plusieurs formules, mais la plus connue, c'est l'air égale base fois hauteur divisé par 2. Le triangle RPK, quelle serait la base, quelle serait la hauteur. Le triangle RQL, quelle serait la base, quelle serait la hauteur on peut utiliser peut-être Rp pour une base, Rq pour l'autre, pour avoir les bases sur la même droite. Donc je propose que pour RpK et pour RqL, la base soit Rp et l'autre Rq. Du coup, je dois tracer la hauteur issue de K. La hauteur issue de K. Au côté Rp, je l'appelle KK'. Et la hauteur issue de L, sur RK, je l'appelle L'. Bien, alors, l'air du triangle RPK, la base RP, fois la hauteur KK' sur 2, ça devait être égal à l'air de RQL. RQ fois LL prime sur 2. Ça veut dire qu'il faut montrer que les numérateurs sont égaux. RP fois KK prime égale peut-être RQ fois LL prime. Bien, alors, utilisons le fait qu'ici, ces deux angles, on va les appeler alpha, pour simplifier. Ces deux angles ont la même mesure. Comment exprimer, par exemple, LL LL en fonction de alpha. LL dans ce triangle rectangle en L LL c'est le côté opposé. Côté opposé. Côté opposé à l'angle alpha, quelle fonction trigonométrique Disons sinus. Hein Ou tangente. Allez, sinus. Sinus de alpha égale. Côté opposé, LL' sur hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse LC. Donc, LL' égale LC sinus de alpha. Bien, de même, sinus de alpha, mais dans l'autre triangle, dans le triangle, k, k, c. Dans le triangle, k, k c, côté opposé, k, k sur l'hypoténuse, KC, donc, k, k prime, égale, KC c, fois sinus de alpha. Ça, égale ça, fois ça. Bien, donc LL' et KK' sont écrits en fonction de sinus alpha. Remplaçons dans l'égalité 1, qui n'est toujours euh, pas démontrée, mais elle est équivalente, donc 1 équivaut, ça veut dire elle est aussi fausse ou aussi vraie, avec RP fois KK' c'est KC sinus alpha, et l'autre c'est RQ, fois LL prime, qui est LC sinus alpha. Et on a déjà le même sinus alpha, qui bien sûr n'est pas nul, donc notre égalité, notre égalité est toujours équivalente à RP fois KC égale RQ fois LC. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser encore et encore la trigonométrie et les angles Par exemple, cosinus de alpha est égal à cosinus de alpha. Cosinus d'alpha est égal à LC sur QC. Dans notre triangle, regardez, le triangle LQC, il est rectangle en L. Parce que ça, c'est la médiatrice du côté AC. Donc, cosinus alpha est égal à LC sur QC. Côté adjacent sur hypoténuse. Donc, LC est égal QC fois cos alpha. Et l'autre, cosinus alpha, dans l'autre triangle, PQ, PKC. Vous le voyez, PKC Cos alpha, c'est côté adjacent, KC, sur hypotenuse PC. Donc, KC égale PC cos alpha. Et on va remplacer de nouveau LC et KC dans notre égalité qu'il faut démontrer. Donc, je disais, dans notre égalité, on va remplacer LC par ça et KC par ça. On y va. RP fois KC, c'est PC. Cos alpha égale peut-être RQ fois LC qui est QC cos alpha. Cos alpha divisé par cos alpha qui bien sûr n'est pas nul. Réfléchissez quand cosinus alpha serait nul. Niveau seconde, c'est quand l'angle serait de 90 degrés. Alpha ne peut pas avoir 90 degrés, sinon ACB aurait 180, et ce n'est pas possible. Du coup, il reste à prouver que RP fois PC serait égal à RQ fois QC. Voilà l'égalité équivalente à celle du début. Comment prouver que RQ fois QC serait égal à RP fois PC Regardons un peu la figure. RP, PC, RQQC. Tout le problème est ramené à ces segments qui se trouvent ici sur le segment RC. <rire> Partons à la chasse aux angles. Partons à la chasse aux angles. Parce que là, si je vois bien... On a ici deux angles opposés par leur sommet. QPO QPO égale CPK. D'accord. J'ai l'impression que le triangle occupé. Hein, il est occupé. Mais il n'est pas occupé. Hein. Il est libre. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est isocèle. Est-ce que cet angle ne serait pas égal, ne serait pas égal à celui-ci mm -hmm. euh, Dans le triangle PKC, cet angle dont je viens de parler est égal à qui Est égal à 90 degrés moins alpha. Oui, c'est PK, c'est le complément de alpha. Le triangle PKC, il est rectangle en K. N'oublions pas. Et dans l'autre aussi, hein, QLC, cet angle-là, QLC, Q, non, LQC, LQC, LQC, ben, il est égal aussi dans le grand triangle rectangle ici, à 90 degrés moins alpha. C'est aussi son complément. Donc, euh, donc, ces deux angles sont bien de même mesure. OPQ et OQP, s'ils sont de même mesure, le triangle OQP est isocèle en O. triangle OQP est isocèle en O. Mais alors, on a tout gagné, on a tout gagné parce que si je trace, si je veux tracer, et je vais la tracer, la hauteur de ce triangle, la hauteur issue de O. Cette hauteur-là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette hauteur Elle est aussi, oui, elle est aussi médiatrice. Eh bien, vu qu'elle est médiatrice, ça veut dire que le milieu... Tiens, ben je l'appelle... Comment je l'appelle Allez, M. Le milieu de Kp. M, milieu de Cupé. Le milieu de QP, vu que OQP était isocèle, mais ce milieu il est aussi milieu de, de qui De qui Je vous le donne en mille. Regardez. C'est quoi OM à propos de RC? C'est quoi OM à propos de RC? OM à propos de RC, c'est la médiatrice. Donc, M est aussi le milieu de RC. Alors, tout est clair. M est le milieu de QP et M est le milieu de RC. Ça veut dire que le segment RQ va être égal à PC. Et, bien sûr, RP est égal à QC. RP égale QC. Ça veut dire que notre égalité... C'était celle-là, hein. l'égalité qu'on vous prouver, elle est vérifiée. RQ égale PC, RQ égale PC, et RP égale QC. L'égalité est vérifiée. Toutes les autres égalités équivalentes sont donc vraies. Ça veut dire que la toute première, celle qui disait que l'air de RQL et l'air du RPK sont égales. Cette égalité est vraiment vraie. Et pas uniquement, parce que Georges Ezra nous dit, voilà, 16 chiffres après virgule, tout, tous pareils. Alors, récapitulons. Quelle était notre démonstration Il s'agissait d'écrire bien les fonctions sinus et cosinus dans plusieurs triangles. Récapitulons, sinus d'alpha dans un triangle et cos alpha dans l'autre. Et pareil, sinus alpha dans ce triangle, puis cos alpha dans l'autre. Un peu d'angle opposé par le sommet et l'angle complémentaire, donc triangle isocèle, donc médiatrice, qui est à la fois la médiatrice de QP et médiatrice de RC.